Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ces deux euh, types d'arc-en-ciel Donc là je les ai mis en un petit peu plus gros Donc là c'est vraiment très facile Et là on voit que qu'il y, y a un petit dégradé Donc là c'est assez fin au début et puis un peu plus large à la fin Je vais copier ces couleurs Et les mettre dans un nouveau document Donc fichier nouveau Voilà je colle mes couleurs ici donc dans un premier temps, on va faire euh, cet arc-en-ciel-là, puis après celui avec le dégradé. Donc pour cela, on va sélectionner l'outil Créer des rectangles et des carrés. Donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Je vais dupliquer cet objet plus, plusieurs fois, donc il y a plusieurs techniques. Hein. Soit on clique ici pour dupliquer, soit on va dans Édition, Dupliquer, ou on fait CTRL-D. Et encore une autre technique, c'est d'utiliser la barre d'espace. On clique sur notre objet, on le déplace, et on appuie sur la barre simplement d'espace pour en ajouter 6. Voilà donc grâce au magnétisme on a nos 6 objets qui sont faits on n'a plus maintenant qu'à leur appliquer la bonne couleur donc pour cela on sélectionne l'objet avec la, la flèche noire bien sûr et on clique sur la pipette et on va récupérer la petite couleur ici la petite couleur rouge alors vous pouvez choisir en bas vous avez différents types de, de palettes hein, pour choisir donc votre couleur donc là avec la touche F1, en fait je sélectionne l'outil sélectionner et transformer les objets et avec ici la touche F7 qui correspond à la pipette, j'ai la pipette et je peux sélectionner le Donc je vais alterner F1, F7 vous voyez pour rapidement mettre les bonnes couleurs. On sélectionne tout ça, on va convertir en fait ces carrés en objet chemin donc pour cela on va dans objet non, pardon, dans Chemin et Objet en chemin. Ou alors, on peut également ici aller dans l'outil Éditer les nœuds et cliquer sur ce petit pictogramme qui convertit les objets sélectionnés en chemin. Ceci étant fait, on va grouper cet objet. Donc, on clique ici, ou on va dans Objet, Grouper, ou on peut encore faire CTRL-G. Hop, CTRL-G. On fait apparaître ici les effets de chemin. Et on va sélectionner ici... En cliquant sur le petit plus, l'effet chemin qui s'appelle perspective et, et enveloppe. pardon. Je clique sur l'outil éditer les nœuds ou F2. Et maintenant, j'ai mes quatre petits losanges qui me permettent de modifier la perspective de mon objet. Alors on peut s'amuser à ajouter une fonctionnalité ici, un effet chemin qui s'appelle courbe. Qui est vraiment pas mal. Hop. Si je clique là-dessus... Je peux déformer, vous voyez, mon objet et obtenir quand même des choses assez, assez rigolotes. Ouais. Bon là c'était une petite digression, on va rester là-dessus. On va maintenant réaliser euh, l'autre arc-en-ciel mais avec des dégradés. Donc Pour cela on sélectionne l'outil crayon. On va cliquer ici une première fois, on appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Et on clique ici pour terminer notre tracé. Donc là, on ne voit rien du tout, c'est-à-dire que je ne dois pas avoir de, de contour, effectivement. Donc on va rajouter un contour euh, avec la pipette. Donc je sélectionne la pipette ou F7. J'appuie sur Shift. Ah, J'ai oublié d'activer ici. Voilà ça. J'appuie sur Shift et je peux donc sélectionner la couleur qui va s'appliquer sur mon contour. On le voit en bas. également ici. Hop, voilà. On va dupliquer cet objet. Donc j'appuie sur F1, je sélectionne mon objet et j'appuie 5 euh, fois sur la barre d'espace pour avoir donc en tout mes six lignes, voilà j'ai mes six lignes que je vais aligner. Alors pour les aligner on clique là-dessus, on va les aligner au bord à gauche et on va mettre un bon intervalle entre les objets, on va les distribuer donc en cliquant là-dessus et puis on va bien sûr euh, mettre les bonnes couleurs. Donc avec F7 j'appuie sur Shift pour que la couleur s'applique donc bien sûr au contour, F1, je sélectionne ma ligne, F7, plus Shift pour la couleur jaune, et ainsi de suite. On va sélectionner nos objets, donc pour cela avec la flèche noire, on fait un rectangle de sélection. On va maintenant aller dans les extensions, gérer à partir du chemin, et on va sélectionner Interpoler. Donc là, on va choisir interpoler les styles. Euh, nombre d'étapes, on va en mettre 50, c'est bien. On va faire Aperçu en direct pour voir ce que ça donne. Et vous allez voir, voilà, on a notre petit dégradé qui est fait. Et on clique sur appli. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à refaire un rectangle de sélection et à grouper tous ces objets. Donc, ben, CTRL-G, ou on peut cliquer là-dessus, bien sûr. On va dans les effets chemin. Alors, ils sont là, ils sont en bas ça j'en ai pas besoin, je ferme, on clique sur le petit plus et on choisit perspective et enveloppe et, je, et on fait add ou ajouter on clique sur l'outil éditer les nœuds, on a comme tout à l'heure nos petits losanges et on peut modifier facilement Voilà notre petit arc-en-ciel euh, une chose aussi c'est que si on, on agrandit un peu trop Ici, voilà, c'est pas le cas, c'est vraiment... Voilà. Et là, on commence à avoir les lignes, vous voyez. Alors, pour remédier à ce petit problème, tout simplement, on sélectionne donc le groupe. Là, on voit bien, groupe de 11 objets. Hop. On va dans la fenêtre euh, Fond et contour et style de contour, on va passer ça en pixels. Et on va mettre, par exemple, si on met 1, c'est peut-être trop petit. Vous voyez, on va pratiquement euh, plus rien, on va mettre ça à 10, et vous voyez on comble ici euh, les trous, par contre au départ à cet endroit là, c'est peut-être un peu, euh... ouais non ça va aussi, <rire> voilà, Up, ctrl z, voilà donc pour ce petit tuto, je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous sera utile, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.